Bonjour et bienvenue dans cette méditation d'autocompassion Nous sommes à la troisième journée Et tout doucement, je peux fermer les yeux Je prends contact avec ma respiration J'inspire le positif. J'expire le négatif. Je me laisse quelques minutes pour respirer le positif et expirer le négatif j'inspire j'expire je dégage tout le négatif qui a en moi Et je prends tout le positif qu'il y a en moi. Je peux poser une main sur mon cœur. Sentir les battements de mon cœur. tout en respirant tout en expirant le négatif tout en inspirant le positif et tout doucement si j'en ai envie si j'en ai besoin J'introduis à mon esprit la suggestion du jour. La suggestion du jour est... J'accepte le négatif comme le positif. J'accepte le négatif comme le positif. Tout en inspirant, tout en expirant. J'essaye de trouver l'équilibre entre les deux. Tout ce qui a de négatif en moi, tout ce qui a de positif en moi, je l'accepte. J'inspire, j'expire. Je suis moi et je me laisse aller à l'équilibre de mon être intérieur, tout en douceur, je me sens détendue. J'accepte le négatif comme le positif. Je me sens légère. Et tout doucement, la suggestion s'ancre dans mon esprit, dans ma conscience. Si des pensées me viennent, je les laisse passer sans juger. Et j'inspire tout le positif qu'il y a autour de moi et en moi. Et je fais grandir ce positif tout en maintenant l'équilibre qu'il y a en moi. J'inspire et le positif grandit encore en moi à mon rythme j'expire et tout le négatif part de moi s'enlève de moi en maintenant l'équilibre qu'il y a en moi. Je prends quelques instants pour respirer en conscience. Les pensées vont et viennent. Je les laisse passer. Elles suivent le cycle naturel des choses et je ne les interromps pas. Je les laisse passer et je retrouve mon calme intérieur mon équilibre intérieur et tout doucement je peux reprendre contact avec l'extérieur ressentir ma peau Ressentir les courants d'air, la chaleur ou le froid. Reprendre contact avec mon environnement extérieur. Tout doucement, j'ouvre mes yeux. Et je reprends contact avec mon monde extérieur. tout en maintenant l'équilibre de mon être intérieur. Et je respire profondément et à mon rythme. En conscience, je suis équilibrée Et j'accepte le positif comme le négatif. Merci pour cette séance.